Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Vani, votre consultant de business. Alors les amis, vous ai-je déjà dit que c'était possible d'avoir un compte Paypal étant en Afrique ou alors étant dans un pays ou euh, un pays non éligible, on va dire ça comme ça? Est-ce que vous savez que c'est possible d'en créer un? Alors si vous ne le saviez pas, dans cette nouvelle vidéo, voilà, je vais vous expliquer pas à pas comment créer votre compte Paypal pour pouvoir recevoir et envoyer de l'argent. Comme ça, lorsque vous allez faire vos business en ligne, on vous payera via ce compte-là. Et dans une autre vidéo, après celle-là aussi, je vous montrerai comment faire le retrait de vos Paypal. Alors les amis, on va rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que si vous ne restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, il est possible que vous ratez une étape et alors après vous n'aurez pas un compte Paypal utilisable. Mais avant de vous montrer comment ça marche, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais déjà vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, on se retrouve dans la machine. Donc, top, c'est parti. Vous allez venir sur Ouvrir un compte. Voilà. Comme ça, à titre des démos, je vais vous montrer comment ouvrir un compte. Ici, ça demande de, de mettre le numéro Cameroun. Non, ce pas ce qu'on veut. Voilà, on va choisir un autre pays. On va choisir un autre pays. Ok, les amis. Donc, euh, petit retour en arrière. Ce que j'ai eu à faire, simplement, pour être sur cette page, les amis, c'est que je suis venu dans professionnel. Dans professionnel, donc, vous n'allez pas cliquer sur créer un compte directement quand vous tombez sur la page à QDP. Vous partez sur professionnel, vous sélectionnez entreprise. Et dans entreprise, maintenant... La page sur laquelle vous allez tomber, vous allez juste après cliquer sur créer un compte. Donc vous voyez ici, créer un compte euh, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Mais là, on va pas créer un compte particulier, on va créer un compte business. Donc pour créer, vous, vous cliquez simplement sur ouvrir un compte business. Donc vous allez saisir une adresse courriel valide. Mettez une adresse courriel valide, je vais vous mettre une de mes adresses. Ça, ça à rien de m'écrire là-bas et je ne vais jamais vous répondre. C'est juste une adresse pour les tests. Ensuite, vous allez créer un mot de passe. Le mot de passe doit être assez solide et respectant les différentes exigences suivantes que vous pouvez voir. Au minimum, 8 caractères avec au moins une lettre majuscule, minuscule, un chiffre et un caractère spécial ou un symbole. ok quand c'est fait vous cliquez simplement sur continuer ensuite ce que vous aurez à faire c'est de renseigner les informations sur votre euh, activité commerciale si vous avez une activité commerciale ou votre nom vous mettez nom légal nom de famille légale vous ren renseignez tous ces, ces cases parce que vous voyez partout ça met euh, le rouge ça signifie que c'est obligatoire détail donc dénomination euh, de, de, de, de l'entreprise votre numéro euh, de téléphone professionnel Ok les amis dès que vous finissez de renseigner tous les détails Vous venez simplement vous cocher euh, que vous acceptez les politiques Donc vous devez choisir le pays ici Vous devez choisir un pays euh, dont euh, Paypal est autorisé Donc euh, n'importe lequel qui vous vient à l'esprit Donc voilà j'ai choisi le Canada euh, ensuite, euh, vous allez cliquer sur accepter et ouvrir un compte. Décrivez le type d'entreprise. Euh, vous choisissez le type d'entreprise, collective, euh, ouverte, bla. Donc, vous pouvez mettre entreprise individuelle. Ensuite, vous renseignez les petits détails. Ok, les amis, quand c'est renseigné, vous allez simplement cliquer sur continuer. Le site, web, le site web est facultatif, donc vous allez cliquer sur continuer. Ensuite, vous, vous aurez à renseigner... Euh, vos informations personnelles, c'est-à-dire date de naissance, votre profession. Assurez-vous de mettre vos vraies informations. Quand c'est fait, cliquez simplement sur « Soumettre ». Ensuite, vous pouvez simplement configurer votre compte en disant ce que vous vendez. Vous pouvez sélectionner « Bien, Services et autres ». Et cliquez sur « Suivant », c'est pour « Configurer ». Souhaitez-vous vendre, accepter tout ça là? Vous pouvez même le faire plus tard, hein. ok, les amis. Comme vous pouvez le constater, mon compte PayPal test a été bel et bien créé. Et quand vous venez ici, vous voyez que vous avez l'option payer et se faire payer, donc vous pouvez envoyer de l'argent vous voyez là l'option envoyer de l'argent ce qui n'est pas possible dans un compte normal si vous êtes au cameroun Oh, je suis bien bel et bien posé au cameroun et vous voyez là, la jeune de, de créer un compte paypal qui peut envoyer de l'argent. Et si ça peut envoyer de l'argent, bien entendu, ça peut en recevoir. Donc, les amis, euh, ensuite, euh, le, le reste des paramétrages pour retirer de l'argent, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment retirer vos fonds de Paypal. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous êtes restés bien sûr, jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce pour me remercier, de vous abonner aussi et euh, cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos et surtout partager à tous cela que dont la vidéo peut être utile. Ciao, ciao